Bienvenue à vous dans le rendez-vous de l'écho. On va aujourd'hui accueillir ici sur ce plateau Olivier Trenteceau et Philippe Dancard. Bienvenue à vous Merci de nous Merci. accueillir. Bonjour. Vous êtes donc euh, cofondateur euh, d'une marque. Cette marque, c'est Where is my boat Et on va Merci. en parler dans le détail car c'est assez intriguant, j'ai envie de dire. Euh, ce sont des, des vêtements, des polos, des vestes et même des sous-vêtements euh, contre le mal de mer, notamment. Euh, tout d'abord, Where is my boat Comment, comment est, est, est née la marque, le projet « Where is my boat » c'est l'histoire de deux passionnés de, de nautisme, l'un plutôt bateau-moteur, l'autre plutôt voile, euh, qui un jour, euh, c'est-à-dire nous deux, hein, Philippe et moi, <rire> nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi les gens naviguent moins, pourquoi moins de plaisanciers sur les bateaux, pourquoi 500 000 bateaux sur le million de bateaux du parc existant restent hackés à longueur d'année pourquoi est-ce qu'un bateau en moyenne ne navigue que 7 jours par semaine dans l'année Voilà, on s'est posé un certain nombre de questions. Et nous pensions, euh, au cours de nos investigations, sondages, rencontres avec les plaisanciers, etc., nous pensions que l'une des raisons principales serait le coût. Le coût d'achat d'un bateau, le coût de l'assurance du bateau, les contraintes qui tournent autour du bateau, place de port, etc. etc. Et finalement, on s'est rendu compte que eh bien, non, parmi les principales raisons venait le mal de mer. Je navigue plus peu ou beaucoup moins parce que euh, plus personne ne m'accompagne, euh, parce que je navigue seul. Bien, donc on a creusé autour de ce sujet. Et il se trouve que nous avons rencontré un industriel du textile de la région, puisque nous sommes quand même dans un bassin euh, très textile. Et euh, cette personne nous a parlé de textile intelligent. On a donc euh, creusé cette piste-là. Donc vous avez travaillé pendant, pendant deux ans, je crois, sur, ouais. euh, sur le, le, le principe, le concept, sur quoi Sur le, le, le textile, en fait, euh, c'est ça Oui, absolument. Euh, au sein du Centre européen des textiles innovants, euh, accompagné par un incubateur textile qui s'appelle Innotex, qui accompagne et qui aide les entreprises qui veulent se créer dans le domaine textile, l'innovation textile et en région Nord-Pas-de-Calais. Alors, Philippe Dancard a t il de particulier ce, ce textile pour nous empêcher d'avoir le mal de mer Alors, Je dirais peut-être pas pour vous empêcher, mais en tout cas, ça en retarde, ça en éloigne sérieusement les effets. Nous nous travaillons à la fois sur un vêtement qui est globalement très chaud, même s'il est très fin, des tissus très techniques, et deuxièmement sur un effet gainant. Il faut, il faut les deux, hein, euh, d'une façon générale. On a besoin de couvrir 50% de la surface du corps, donc il vaut mieux couvrir le haut du corps. Avec le tronc, on, on obtient ça et euh, un, un produit suffisamment fité, suffisamment serrant de façon à, à, à contribuer à un bon maintien. Parce que les, les scientifiques nous ont fait la démonstration que une personne qui est nauséeuse est une personne qui, dans les minutes qui ont précédé, euh, a été en instabilité posturale et en déficit de tonicité musculaire. Donc on agit sur ces deux critères de façon extrêmement naturelle. On a une membrane qui a la capacité de renvoyer au corps les infrarouges que le corps émet naturellement. Ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais c'est comme ça que ça se passe dans, dans la vie. Et euh, les infrarouges ont la capacité de rentrer assez profondément dans les muscles. Donc on va, à, grâce à cette membrane, être capable de chauffer les muscles à cœur. Et donc un muscle chaud est un muscle tonique et on reboucle avec euh, leur démonstration initiale. Et donc il y a un effet également sur euh, le mal des transports Oui, c'est tout ça relève des cinétoses. Il y a différentes formes de cinétoses, le mal de voiture, le mal de train, les gens qui sont euh, nauséeux en avion. Et puis la version la plus exacerbée, c'est le mal de mer. Mais tout ça procède apparemment des mêmes mécaniques, selon les, les médecins. Et donc, on a effectivement, nous, une, une, une bonne efficacité sur le mal de mer, mais des résultats encore plus spectaculaires au travers des tests portés qu'on a réalisés durant 18 mois avant de lancer la marque. Et 80% des, des, des personnes qui ont porté ces, ces produits en auto-évaluation nous disent avoir ressenti un effet positif sur le mal de mer et 95% des personnes sur le mal des transports. Alors, est-ce que c'est un, un produit que l'on peut trouver ou est-ce qu'on peut le trouver Est-ce qu'il est commercialisé L'ensemble le, de la gamme est, euh, est commercialisé sur notre site internet euh, jusqu'à présent, donc whereismyboat.com. Euh, nous sommes en discussion avec un certain nombre de distributeurs, de réseaux de distribution, euh, que ce soit ici en France ou d'ores et déjà à l'étranger, puisque l'étranger nous appelle, tant mieux, <rire> euh, puisque nous avons déjà fait des salons que sont le Yachting Festival de Cannes, le Grand Pavois de la Rochelle, et là nous revenons du mille sabords du Couastie, qui sont des salons de réputation européenne voire mondiale et qui nous ont permis d'aller à la rencontre à la fois du client euh, final, le particulier qui veut s'équiper pour, pour sa navigation, mais aussi de réseaux de distribution qui sont venus à notre rencontre en s'intéressant largement aux produits puisqu'on est quand même dans une innovation assez intéressante. Et en, en France, vous avez euh, trouvé un, un réseau de distribution ou c'est compliqué Ça n'est pas compliqué, c'est en pourparler. Euh, ils sont euh, nombreux. Ils sont nombreux, euh, notamment les accastilleurs, les réseaux d'accastillage, euh, d'équipement de, de, de tout ce qui tourne autour du bateau et de la plaisance en général. Euh, il y a aussi des magasins indépendants qui, euh, qui souhaitent distribuer nos produits et tout ça est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est assez révolutionnaire. Where is my boat? Pour, eh bien, plus d'informations, donc, sur le, sur le site Internet. Merci beaucoup à, à vous deux de nous avoir parlé de votre innovation textile. Olivier Trentesot et Philippe Dancard. Et puis, certainement, à, à très bientôt pour parler de, de l'avancée internationale.